Yo les gars, j'espère que vous allez bien. bienvenue à cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau tuto pour la recette. Voilà, Toutes les semaines, il y a un nouveau tuto, une nouvelle astuce, un pack de presets, un pack de saints, bref, toutes les semaines, il se passe quelque chose. Toutes les semaines, on actualise, donc pour tous les abonnés, à chaque fois, tu as un cadeau, chaque semaine, c'est le jeudi. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais te donner une petite astuce pour euh, utiliser des reverbs et des délais un petit peu différemment, qui va certainement t'aider. Euh, lorsque tu vas vouloir faire rentrer tes synthés, lorsque tu vas faire vouloir rentrer tes voix, euh, peut-être même rajouter du groove. Tu vois, moi, c'est ce que je fais euh, sur mes trompettes, quand je fais du bon baton, ben, j'utilise cet effet-là pour justement meubler entre mes notes. D'accord Donc, c'est un effet tout simple, d'accord Vraiment tout simple, utilisé depuis pas mal d'années. Mais euh, je pense qu'il est important pour moi de vous le montrer. Euh, on peut le coupler avec de la reverb, et du délai d'accord je vais te montrer exactement comment on le fait je vais te montrer et t'expliquer un petit peu à quoi ça sert exactement donc je te dis ça va te permettre vraiment vraiment de faire re rentrer tes synthés tes voix faire un effet de retour une sorte d'aspiration d'accord pour mieux rentrer ces sons là dans ton track directement et que ça soit aussi en tonalité avec euh, avec ta musique quoi, tout simplement donc je te donnerai évidemment les presets comme d'hab. Donc tu as le tuto plus les presets si tu es abonné à la recette. Euh, on y va, let's go Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment passer de ça. Hey, Ça, directement alors tu l'as entendu sur la deuxième version la est mieux accompagné on va dire, quand le, le, le beat part, d'accord On va dire que là est quand même beaucoup, beaucoup mieux accompagnée. Ça choque moins quand la voix rentre, hein, en fait. Du coup, quand ça repart, ça choque un petit peu moins. Donc, pour ça, pour faire ça, en fait, c'est simple. C'est ce qu'on appelle des reverbs inversés. Donc, pour faire ça, je vais te montrer comment on le fait. Je vais utiliser la reverb de valaroom comme ça que tu utilises Ableton, que tu utilises Eiffel, que tu utilises Logic, tu auras le preset, tu prendras le réglage, tu le mets, tu appliques la technique comme je l'ai fait sur Ableton, tu l'appliques dans ton logiciel et ça va marcher à tous les coups. Donc, je te le rappelle, moi je le fais sur mes trompettes d'Almo Baton pour faire bouger un petit peu mes leads. Je le fais pour faire rentrer mes voix. Je le fais pour faire rentrer mes scènes. Si je fais de l'électro, pareil, ça donne cet effet d'aspiration pour faire rentrer mon, mon synthé pendant le break. C'était par exemple Hardwell qui faisait énormément ça. Martin Garrix aussi, il a fait énormément. Technique, voilà, simple, mais vraiment, vraiment, vraiment efficace. Alors, ce qu'on va faire, première chose, on va venir ici, on va prendre notre voix, d'accord, et on va la dupliquer. Ensuite, je vais venir regarder au moment où ma musique part, donc ici, et je vais garder uniquement la première note, on va dire, d'accord, ou la note qui arrive juste après. C'est très important de garder la première note qui arrive ici, et du coup, on va se même le faire... Pour la reprise ici, voilà. Hop, après le petit break, je vais garder uniquement la première note, que ce soit de ma voix ou de mon synthé. Là-dedans, on va y mettre du coup la vala. hop, Valarum. Alors, ou la Valafrae Echo, comme tu veux, ou la Supermassive. Donc là, je vais le mettre sur la Valarum. Facile à trouver, elle coûte pas cher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un dry and wet, donc un mix très puissant. Un pré-délai assez rapide. D'accord Une zone de déclin très longue. Ok Et une profondeur très importante également. D'accord Je vais venir un petit peu aussi moduler hop, la longueur ici. Voilà. Donc, si j'écoute, ça va donner une réverb comme ceci. d'accord, une réverb très très très très longue, ok, donc pour pas être embêté avec la longueur jusqu'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite automation pour arrêter ma réverb avant, ici, comme ça, ça reprend, là, ce que je fais, du coup, hop, je vais dupliquer, comme ça, je pourrais garder le preset et te le donner, je vais faire un gelé, écraser ma piste, donc en gros, je vais faire un, export import à l'intérieur de mon logiciel donc je vais appliquer la reverb et ensuite je vais venir écraser comme ça ma reverb est appliquée ici va se retrouver donc ma reverb donc si je l'écoute j'aurai ma reverb en solo ok je vais prendre cette partie là je vais le système d'automation je vais prendre cette partie là à peu près ici une mesure deux mesures là pour le coup. Et je vais la mettre en reverse. Donc là si tu écoutes maintenant ce que ça fait. Ok. Si je le mets avec ma voix. Maintenant écoute. Ok. okay donc je vais le mettre ici un petit peu. Tell me how you feel. Ok, parfait. Je vais faire exactement la même chose ici, mais je vais enlever ça, le début, pas besoin. Je me mets en reverse. Je prends pareil. Ici. Hop. On se met là. Ok. Je zoome un petit peu. Je me cale. Là, du coup, pareil. Je fais une sorte de petit fondu. Parfait. Ensuite, je peux faire exactement la même chose. D'accord Avec un délai. Donc là, je vais enlever ma reverb. Pas besoin. Et je vais prendre le délai classique de ton logiciel. T'en m'as pas. Ça va aller vite. Et je vais faire exactement la même chose avec un délai. C'est-à-dire que je vais mettre ici. Je vais appliquer un délai tous les temps. D'accord Donc, tous les temps, tu vas Donc, tu vas avoir un délai. Je le mets bien sûr en wet 100%. On va le filtrer un petit peu parce qu'on a la possibilité. Une longueur. Je les décale un petit peu très légèrement pour donner de la stéréo. Ok Et là, si tu écoutes. Ok, parfait. Même chose, je les. Écraser. Ok. Donc là, je récupère mon petit délai pour la première. Je vais pas le mettre sur le second. Je n'ai pas besoin. Ça sera pas beau. Hop, pareil. en reverse. Hop. Elle a vu que c'est surtout les temps. Alors ça, ça se fait beaucoup un, un électro pareil, petit Hop, ici, alors tu peux le faire aussi moi je l'ai fait sur tous les temps, mais tu peux le faire sur tous les demi-temps etc, il n'y a aucun souci donc là, ce qu'on va faire c'est que je vais prendre Donc, je vais le renommer ici, reverb je vais également prendre ici, délai. et je vais prendre ces deux là et je vais les mettre dans un groupe sur ce groupe-là, je vais les aider à terminer, en fait, parce que là, si, tu, si on écoute, tu vas voir, si on écoute un petit peu, ça s'arrête sèchement, tu vois. Oh, J'ai cette réverbe-là, pardon. Ok, donc là, je vais mettre un petit délai pour les aider à terminer un petit délai. Filtré pour pas embêter trop ma voix. Tous les demi-temps. Un feedback très léger. and wet pareil. Petit ping-pong pour la stéréo. Voilà. Je baisse un petit peu. Ok. Et là, je chronomme ça. Reverse vocal. Et ça, tu peux le faire partout, sur des synthés, sur des voix, sur des trompettes. Tu peux même essayer, s'il a envie te prendre, de le faire sur un drum pour créer toi-même ton, ton aspiration. Tu mets un clap, pff, grosse reverb, et ça va créer ton aspiration. Et là, l'avantage de faire ça, c'est que tu vas créer des effets qui vont être dans la tonalité de ton morceau. Donc du coup, ça va être beaucoup plus agréable à l'oreille. Tell me how you feel. Baby. Tell me how you feel. OK et maintenant on va écouter avec la musique hey, Voilà les gars, c'était ma petite astuce pour utiliser une reverb un petit peu différemment, créer des choses qui vont apporter une valeur ajoutée dans votre musique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris. Pour ceux qui sont dans la recette, je vais vous donner encore un petit tips, d'accord Je vais vous donner un truc, comment calculer la longueur du délai et la longueur de la reverb en fonction du BPM. Mais ça, c'est uniquement pour les membres de la recette. Je vous ferai même un petit PDF, d'accord Donc, profitez-en il y a les abonnements, tu peux t'abonner, il n'y a aucune condition, tu t'abonnes, tu arrêtes quand tu veux. Une fois que tu es abonné, tu as accès à tout ce qu'on a créé depuis plus d'un an maintenant. D'accord Donc, toutes les semaines, on met à jour, toutes les semaines, tu as des tutos, tu as des tips, tu as des packs de samples, tu as des presets. Tu as un peu de tout ce qu'il faut pour faire de la production et chaque semaine, c'est alimenté. Voilà. En attendant, je vous dis à très vite. Ciao les gars